Hello à nouveau tout le monde. Nous revoilà. Notre, notre prochaine conférence va être un petit peu moins centrée sur la technique, mais elle couvre néanmoins un sujet qui peut toutes et tous nous concerner, même si nous n'y pensons pas souvent avant qu'il ne soit trop tard. Alors que de plus en plus de personnes sont exposées au burn-out, nos métiers de la tech ne font malheureusement pas exception. Si en partie de sa récente expérience en tant que lead-développeur chez Mindosa et de ses huit ans en tant que développeur, Julien vient nous parler de tests tech techniques et nous expliquer pourquoi il est important de veiller à la maîtriser. Il nous parlera également d'accompagnement de jeunes diplômés comme de seniors, afin d'éviter que la fatigue et l'épuisement ne deviennent la règle au sein de votre équipe. Pour cette avant-dernière session de notre AFUD 2020 à Lyon, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Soleil à vous pour qui les devs payent toujours leurs dettes. Bonjour à tous. Uh, A developer always space Une phrase à peine plagiée de Game of Thrones uh, qui sous-tend en fait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, à un moment donné, ton corps, quel qu'il soit, ton cerveau te dit, enfin, stop, tu arrêtes. Et souvent, bien souvent, c'est. Euh, parce que euh, notre projet et le projet sur lequel on était a complètement dérapé euh, et ce pour plusieurs raisons oh. cette conférence va parler des techniques et du burnout autant dire pas de sujet ultra joyeux Mais je pense nécessaire commencez par me présenter donc moi je, je viens soyez à vous euh, j'ai un parcours très classique une licence d'informatique fondamentale, un master, un master SIS spécialisé dans l'imagine numérique. Je suis développeur depuis 2011. J'ai fait une 2 i des éditeurs de logiciels, je suis allé chez un pur player. Aujourd'hui, je suis en agence de com. Depuis septembre 2019, je suis développeur, je suis en cette agence de com. Et j'ai fait un burn-out en octobre 2018. C'est pour ça donc que je fais cette conférence. Ah, pas que pour des raisons personnelles, enfin des raisons personnelles, mais pas que pour des raisons individuelles, c'est-à-dire que le premier, le, mon premier contact avec le Bernard, ça a été quand un de mes meilleurs amis, euh, qui était le guide conférencier, euh, en a fait un, et depuis toujours dépressif, euh, euh, je me suis dit qu'il y a un véritable problème dans mon lieu de travail, et je me suis donc intéressé au monde de mon travail essayer de voir. Euh, je euh, le burn-out, première chose, qu'est-ce que ce n'est pas Le burn-out, déjà, première chose, ce n'est pas une maladie psychiatrique, il n'y a pas de diagnostic clinique unique et précis qui fait à l'état de symptômes et de causes bien établies. Le burn-out, ce n'est pas du stress au travail, qu'il soit ponctuel ou récurrent, le burn ce n'est pas de l'addiction, ce n'est pas, une, ce n pas une, un comportement de workaholic, euh, ce n'est pas de la fatigue chronique euh, généralisée, et ce n'est pas non plus une, une dépression ou un état dépressif. Le euh, bon, burn-out a une spécificité qui le distingue clairement de chacun de ces syndromes. Le burn-out, bon, je cite euh, l'INRS, c'est le syndrome d'épuisement professionnel est un ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnel chroniques dans lesquelles la dimension de l'engagement est prédominante. C'est caractéristique par trois dimensions. L'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation ou le cynisme par rapport à son environnement de travail et le sentiment de non-accomplissement personnel au travail. Il faut savoir qu'à la base, le burn-out c'est un terme inventé euh, est spécifié pour le professionnel de la santé, euh, qui en fait euh, se voyait euh, soumis à des pressions et à un manque de moyens dans les années 70, euh, qui faisait qu'ils ne pouvaient plus faire correctement leur métier, à savoir sauver des vies, euh, l'engagement le, émotionnel est euh, assez fort ensuite, et en fait, on s'est rendu compte qu'il ben, n'y avait pas que les soignants qui avaient, euh, qui avaient de l'engagement émotionnel pour leur, pour leur travail et pour leur métier. Euh, et donc, en fait, on a décidé d'étudier ce phénomène à l'ensemble des, des groupes des groupes, des groupes socioprofessionnels. Euh, le burn out donc, il est défini, mais aussi... Euh, il a des causes, même si elles ne sont pas diagnosticables. Euh, ça vient de ce qu'on appelle des facteurs de RPS. Donc RPS, ça veut dire risques psychosociaux. RPS, euh, ça va vous parler, surcharge de travail, dépression temporelle. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer à qui que ce soit ici ce que c'est qu'une deadline intenable. Un faible contrôle de son travail, faible récompense, un manque d'équité et de traitement au travers au sein de l'équipe le conflit de valeurs et les demandes contradictoires euh, c'est quand vous vous reconnaissez plus dans la mission de l'entreprise que et que vous ne comprenez pas vraiment pourquoi est-ce que on vous demande A et demande B euh, le lendemain le manque de clarté dans les objectifs et les moyens c'est pas les demandes de clarté dans les objectifs ce ne sont pas les demandes contradictoires c'est-à-dire qu'en fait euh, ça va être une espèce de conséquence, c'est-à-dire qu'on va vous demander on va vous demander A, puis après on va vous demander B, et on ne va vous, jamais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on change d'avis. Et les moyens, euh, bah, tout simplement, l'exemple euh, typique, bah, vous n'avez euh, pas, un, pas une bonne machine pour travailler. Et ça vient aussi de l'insécurité dans la situation de travail. Euh, ça c'est peut-être le, le risque psychosocial auquel nous on le plus sur la rétech, parce qu'en fait on sait très bien qu'on euh, le demandé, euh, mais tout de même, euh, il peut apparaître ce, euh, ce risque, euh, je vais vous plus tard. Les conséquences à tout ça, ça va être une action euh, lente et progressive de la santé mentale et physique euh, de la personne atteinte. Sur le plan physique, ça va se traduire par des troubles musculosquelettiques, euh, des maux de tête, des migraines à répétition, euh, des, des os qui vont craquer, euh, des problèmes cardiovasculaires. Et au niveau euh, mental, ça va se traduire par des épisodes dépressifs, des troubles anxieux, euh, des syndromes post-traumatiques et des tendances suicidaires. On que ce pas gay. Et euh, aussi, euh, il a été observé qu'on euh, peut, euh, peut noter des aggravations ou des rechutes euh, de maladies chroniques. C'est-à-dire que vous êtes plus facilement malade parce que vous êtes affaibli quand même par cette... Euh, au sein de votre, de, votre, de votre milieu professionnel. Et ça... Pour moi de mon expérience personnelle euh, la dette technique la dette technique euh, et des témoignages que j'ai pu recueillir en fait euh, a une part assez prépondérante dans, dans l'établissement de, de, de, de ce processus voilà. Ce qu'il faut, qu faut surtout voir, c'est qu'en fait, la dette technique ne s'applique pas qu'au projet. Il n'y a pas que le projet en fait qui est endetté en, en, en, pour un projet euh, par mal. Il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs d'endettement technique euh, et en fait, euh, la, dette, euh, la dette technique du projet à mon sens, c'est peut-être la moins grave. Ça vient peut-être de mon point de mon vue de développeur en agence actuelle. Mais même en fait, quand j'ai été sur des projets au long cours ou des projets uniques pour des éditeurs de logiciels, j'estime que la dette technique, en fait, euh, la dette projet, c'est peut-être celle qui est la plus simple à résoudre. Parce qu'en fait, pour moi, la dette, la dette technique, elle est sur trois niveaux. Il y a la dette du projet, en effet. Donc, euh, du code legacy, enfin tout ce dont on parle tout le temps et continuellement dans nos dans nos conférences, c'est-à-dire comment refactoriser du legacy, quel est le dernier framework efficace, comment comment faire avec des belles API, le des choses comme ça. Et donc la dette projet, au final, c'est tout ce qui rate le coche de l'innovation. Après, il y a la dette d'équipe. La dette d'équipe, euh, on va en parler ce matin, ça peut, aussi, ça peut venir d'une faible documentation, ça peut venir, euh, en fait, ça va être tout ce qui va être les manquements inhérents euh, à une, une, mauvaise, euh, une mauvaise, pas organisation ni gestion d'équipe, mais une mauvaise euh, osmose, quelque chose qui, quelque chose qui, qui est cassé dans l'équipe, qui manque un manque dans l'équipe. Ensuite, il va y avoir la dette Personnel, euh, je préférerais le renommer comme d'être individuel. Euh, et donc là, ça va être centré autour de vous. Euh, C'est votre niveau d'endettement à vous par rapport à votre projet, mais par rapport aussi à l'écosystème dans lequel vous évoluez. Ah, donc, le, dire, le, le concept de dette technique a été, euh, a été inventé en 1992 par Wattlingham. Euh, C'est le type qui a conceptualisé le système Wiki et euh, la méthode Extreme Programming. C'est en fait, le genre, de, le genre de, de monsieur, en fait. Quand il dit quelque chose, ben, j'ai tendance à l'écouter. parce qu'il ne va pas dire que des conneries. Euh, C'est quelque chose d'énorme, la technique. En 2010, elle a été estimée à 500 milliards de dollars. On donne le sens qu'on veut à ce genre de chiffre fait, euh, ça, grosso modo, ça considérerait que euh, si on se mettait tous à rembourser la dette technique de tous nos projets, euh, en fait, il y aurait 500 milliards de dollars qui popperaient euh, comme ça par magie euh, dans le monde. Bon, là, en fait, euh, avec 500 milliards de dollars, euh, il n'y aurait, euh, aurait plus aucun problème dans le monde euh, d'après ce qu'on nous dit euh, Ça va être trop cher. Elle doit surtout être traitée au fil de l'eau parce que comme toutes les dettes on paye des intérêts, et plus on met de temps à rembourser sa dette, plus les intérêts vont être gros, voire même vont être plus importants que la dette. C'est vraiment important, ça, de, de souligner ça. Et surtout, la dette, technique, la dette technique, elle est inévitable. On ne peut pas faire en sorte qu'un projet ne soit pas endetté. Ne serait-ce parce que du moment où en fait, on est en prod, le code est déjà obsolète, il est déjà legacy. Il y a déjà quelque chose qui est, qui est sorti de plus petit, plus de plus efficace. Toujours. On peut toujours trouver quelque chose qui va endetter continuellement son projet. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut se détacher de la pression, de, de l'annihiler, la, de, de en fait, cette dette technique. Cette, cette dette technique sur le projet, hein, j'entends, est inévitable. Et donc, en fait, le mieux, c'est d'y pallier au fur et à mesure. Et surtout, on n'y pallie pas sur les heures de TMA. La TMA, c'est tenter de changer la roue crevée de sa voiture pendant qu'on roule à 130 km h sur l'autoroute. Alors que résorber la dette technique, c'est de dire, j'ai crevé ma roue, je m'arrête dans un garage, je mets des pneus neufs, et je repars. Voire même, en fait, je me pose la question de est-ce que ma route n'est pas recouverte de clous. Ça, c'est le remboursement de la dette technique. Faire ça sur les heures de TMA, ça n'a aucun sens, en tout cas pour moi, parce que, en fait, tout ce que ça va créer, c'est que ça va, faire, ça va faire encore plus de dettes, et ça va générer encore plus de mauvaise pratique, parce qu'on va le faire, toujours pareil, dans la précipitation. Donc ça, c'est pour la dette de projet. Euh, la dette, donc le deuxième niveau, c'est quelque chose qui peut apparaître, euh, en fait, malgré un projet bien entretenu, peu endetté, euh, il peut y avoir un phénomène d'endettement technique euh, dû à des lacunes à l'intérieur de l'équipe. Euh, Ces lacunes, ça va être, euh, s'il n'y a pas de binôme euh, des seniors, juniors, euh, en fait, il n'y a pas de passation de connaissances, il n'y a pas de ce qu'on va appeler euh, de plastique. Euh, C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais autant appris euh, en, termes de euh, en termes de développeurs seniors, justement, après euh, une bonne expérience, je peux me dire ça. Euh, que, en fait, quand euh, je prends un stagiaire à côté de moi et que je lui explique ce que mon code fait, euh, voilà, hein, hein, hein, hein, Et en fait, je... rien hein, qu'en faisant ça. Et j'apprends à quelqu'un d'autre euh, à, à quelqu'un d'autre mon métier. Euh, et donc, c'est valorisant. C'est valorisant pour lui, c'est pour elle, et c'est valorisant pour moi. Il euh, y a plus... Euh, plus général, euh, en généralisant plus aussi il n'y a pas de, euh, de, diversif, de diversité dans bon, euh, bah, il, il y a encore des. Je, je, je, ça va être un petit peu politique, il y a encore des études euh, qui montrent qu'en fait les algorithmes de, de décryptage d'images, euh, bah, on met une photo de Barack Obama flou, on décrypte l'image, hop, ça donne un homme blanc. Mmh. Forcément, là, il euh, y a un problème. On est censé pouvoir reconnaître l'ancien le le, le président, président des états unis ben, Il semblerait qu'en fait, euh, le manque de diversité dans une équipe fasse que le projet ne marche pas si bien que ça. Le vide technique, le vide technique, euh, ben, dans ton équipe, elle n'est pas, euh, pas assez diversifiée euh, en termes de compétences. C'est-à-dire, d'opération il n'y a pas un dba il n'y a pas un facteur il n'y a pas de front il n'y a pas un bac j'ai jamais vu ça mais imaginons quoi donc on est une agence d'intégrateur et s'il n'y a pas de développeur bac vous pouvez faire que des pages statiques donc en fait vous passez à côté de projets et vous passez à côté de compétences métiers gratification du métier que vous faites. Ça aussi, c'est et en fait, ça c'est une traduction de ces, de ces risques psychosociaux. Le fait que, de... en fait, collectivement, on n'arrive pas à faire face à une situation, à... on n'arrive pas à faire face à une exigence de notre métier. Ça peut venir d'une taille d'équipe restreinte, la charge partagée euh, faible, euh, très gros buzz factor de diversité. Euh, je pense que c'est un des axes assez importants. C'est qu'en fait, il faut qu'une équipe, qu équipe, en fait si elle est composée uniquement de gens qui font le même métier, je ne vois pas vraiment l'utilité d'une équipe là-dessus. Et, et en fait, elle ne va, elle va générer que de la, que de la frustration et potentiellement euh, beaucoup de concurrence entre les gens de cette équipe-là. Ça va pas créer une une osmose, une bonne ambiance de travail, une, et surtout euh, une ambiance saine, quelque chose, quelque chose en fait qui est primordial pour éviter qu'on perde le sens de son travail, qu'on perde, perde aussi l'envie de bien le faire. Parce que c'est ça, le, le burn-out, c'est être tellement épuisé par son travail qu'on n'a plus envie de le faire. Un de, mes, un, de témoins, un de mes témoignages avait dit qu'il a eu peur de perdre le euh, feu je cite le feu et l'envie d'être développeur enfin, Il a fait, ça. Il a fait ça. et une méthodologie mal maîtrisée euh, voire juste décorative, donc toujours pareil pour constituer une équipe, en fait, il faut être au moins deux il faut s'entendre il faut s'entendre sur euh, les choses que l'on veut faire ensemble, sur les objectifs qu'on veut atteindre. Je le rappelle, pour clarté des objectifs. Euh, et ça, en fait, ça ne va pas être que de la charge de l'équipe technique. Ça va être aussi euh, les commerciaux, ça va être les chefs de projet, ça va être, euh, ça va être la direction artistique. Tout ça... Faut, euh, il faut se mettre d'accord sur comment on veut bosser, sur où est-ce qu'on veut aller dans une équipe, dans une société. Et, et ça, pareil, si on, ne le, si on ne se met pas d'accord, vous pouvez être sûr que donc, votre dette d'équipe va directement impacter la dette technique projet en, en soi et que Là, votre projet va partir à volo et dans tous les sens, n'importe comment. Si le, si le chef de projet n'écoute pas, si pas la direction technique qui impose, ses, qui impose ses choix aux développeurs, voire même en fait, qui ne fournit pas les outils, les outils, adaptés, les outils adaptés à l'opération, à comment un projet peut réussir Comment est-ce qu'il ne peut pas s'endetter ce projet-là Donc, comment est-ce que ton équipe peut être heureuse être content de faire son métier, le bonheur au travail, le bien-être au c'est une chose, mais déjà rien qu'être content de faire son métier, euh, y trouver un sens et aimer le faire, euh, c'est une chance qu'on qu a et que je pense qu'on ne devrait pas laisser passer. Parce qu'en plus on y, on, on y passe des heures et des heures de C'est une grosse partie de notre vie. Voire même quand on n'est pas en emploi, on passe quand même des heures à faire. Ce qu'on fait tous en ces conférences, c'est du travail dans notre métier. Et si en fait on n'a plus ce, cette envie-là, qu que notre métier n'a plus de sens pour nous, ben, vous êtes sûr que vous allez un jour, euh, un matin, vous réveiller et, et en fait vos épaules vont rester collées sur le coussin et vous ne voulez plus voir votre équipe. Vous ne voulez plus voir votre équipe, de les vous voulez dépersonnaliser. Vous allez ressentir du cynisme à leur propos. Et toujours pareil. On est sur des risques psychosociaux qui mènent droit au burn-out. La dette personnelle ou individuelle, qui est pour moi en fait euh, vraiment, vraiment euh, la plus compliquée à.. rembourser, euh, parce qu'en fait il faut d'abord euh, faut d'abord la faire entendre la dette individuelle euh, c'est celle qui euh, c'est celle qui, vous, qui va vous isoler du reste de l'équipe qui va qui va vous couper de votre projet et qui va euh, fortement, euh, fortement vous détacher du sens de votre métier on peut prendre racine donc dans un manque de formation dans un manque d'accompagnement c'est pareil hein. on, remonte, on remonte les étages le manque d'accompagnement va venir potentiellement d'un manque de diversité d'un manque de présence de seniors d'une un, non-documentation toutes ces choses là qu'on qu n'est pas forcément en place parce qu'on n'y pense pas, jusqu'à ce que ça manque. Ça, c'est de la dette aussi. Ça va être de la dette technique, parce que si on ne documente pas un projet, au bout d'un moment, on va mettre un nouveau développeur dessus, ce développeur-là, cette développeuse-là, euh, à un moment donné, il faut qu'elle produise. Et s'il ne peut pas produire, ou si elle ne peut pas produire, on va lui mettre la pression. Il ou elle va faire à sa manière, à sa sauce, sans forcément tenir compte du legacy du projet, sans forcément tenir compte, parce que, parce que en fait, le legacy du projet est invisible, euh, sans forcément tenir compte des effets de bord euh, possibles. Et donc, on va mettre en place la fonctionnalité, qui en théorie va bien marcher, et en général, euh, la théorie bien beau mais ça résiste pas ça résiste pas sous ça résiste pas longtemps à une mise en prod et donc là on commence à arriver dans un espèce de cycle un peu vicieux euh, où euh, bah, le projet ne marche pas il y a une perte de confiance dans les capacités euh, extérieures ou, ou ou individuelles et ben là, on commence à se détacher, on commence à, à, à manquer de confiance en soi, on commence à douter de nos capacités à faire correctement notre travail. On commence à vouloir absolument la rattraper à toute vitesse cette tête individuelle. Donc, on commence à, tra à travailler bien plus qu'il ne faut, à s'épuiser. Comme en général, on n'est pas accompagné. Eh ben, on ne comprend pas grand-chose. Ou alors, difficilement et euh, lentement. Et donc, forcément, à un moment donné, on lâche. Il y a aussi un autre piège euh, dans lequel moi je suis tombé, c'est les tâches dans le travail dont on nous explique qu'on n'a pas le temps de les industrialiser. Oui, ça existe. Euh, moi, pendant pendant euh, bien un an. J'ai géré les droits d'administration d'un back-office euh, maison d'une entre entreprise qui a fermé actuellement. Et en fait, euh, je, devais, je devais gérer, euh, je devais faire à peu près tous les jours, euh, à peu près tous les jours, des changements de, changement de droits à n'importe qui, euh, sur pour n'importe quelle demande euh, ou fois d'un mail. Euh, J'ai dû faire, euh, dû faire en fait, euh, des, des migrations de données à la main euh, sans, euh, sans qu'on me laisse l'occasion, euh, alors que j'avais euh, euh, deux ans d'expérience, ça aurait été formateur, sans qu'on me laisse l'occasion en fait, de pouvoir écrire moi-même mon script, tout euh, ça en fait, on me faisait faire des tâches, des tâches scriptées. Ce qui fait qu'en fait, quand je suis sorti de cette, cette entreprise, après un licenciement économique, j'avais en fait l'impression d'être juste un robot. Je n'avais pas l'impression que mon, ma formation, que, que mon bagage intellectuel et technique avait été mis en valeur. Parce qu'on m'a fait faire des tâches répétitives. C'est un, un petit peu la même problématique que, que dans les temps de Chaplin. C est, c est, c est ce type qui euh, sert des boulons, en fait, même quand il sort de la, même quand il sort de la chaîne de production, bah là c'est pareil. Je, je n'étais plus en capacité de faire autre chose, même dans ma vie de tous les jours, que des tâches répétitives, simples, et euh, qui demandaient peu de capacité de réflexion c'était avant que euh, j'appelle aussi euh, la période du burn-in, euh, cette période de lente euh, de désagrément, euh, les désagréments de son, son état d'esprit. Et euh, le burn-out, en fait, pour moi, c'est vraiment l'explosion. C'est même plutôt salvateur, en fait, le burn-out par rapport au burn-in. Donc, euh, donc voilà, c'est pour moi là, les trois axes de la dette technique. Qui, qui ont à être, à être réglés. Le fait est que j'ai j'ai demandé euh, j'ai demandé euh, j'ai fait un appel à témoins pour euh, pour voir en fait si c'était pas que mon expérience personnelle, euh, J'étais complètement dans Et en fait, euh, il semblerait que ben non. Alors j'ai eu j'ai eu un pool assez réduit de, de témoignages. Euh, à l'heure actuelle, en fait, j'ai eu cinq hommes et six femmes, euh, qui c'était pour que La chose assez, euh, non même pas six hommes et six hommes et six femmes, qui c'était pour volontaire. La chose assez intéressante, euh, c'est que finalement, euh, la majorité de mes témoignages sont issus euh, de développeuses ou, euh, ou de, enfin en tout cas de techniciennes, euh, parce qu'il n'y a pas que des développeuses dans notre témoignage. Euh, ça a été des témoignages assez durs. Euh, C'était très compliqué, euh, aussi pour moi, qui suis assez empathique en fait, de les vérifier. Mais euh, quand on sait que les développeuses développeurs, en fait, représentent 25% de la communauté, et là, en fait, dans les témoignages reçus, elles en représentent deux tiers, ça, je pense que ça dit quelque chose d'un peu problématique. Euh, il y a aussi un truc assez intéressant, c'est qu'en fait, sur les six hommes qui m'ont proposé de me faire un témoignage, il n'y en a que, en ai que deux, finalement, euh, dont moi, qui je me sers pour moi-même de témoin. Euh, donc, il y a un désengagement plus important euh, sur le témoignage euh, de témoignage. Moi, je me l'explique par, euh, peut-être, une plus grande difficulté à, à avouer. Euh, à avouer le fait qu'à un moment donné on est lâché euh, que ce soit c le c'est vraiment un effondrement sur soi-même hein. et, euh, et qu'on est lâché et qu'on euh, qu se soit senti faible à un moment donné euh, chez les femmes euh, bah, les, en ne fait, pas les deux seules qui n'ont pas euh, ce sont les deux pour la même raison j'ai eu, eu, eu le même retour euh, de, l'autre, ben, c'est parce que c'est trop dur d'en parler. Euh, ils sont prêtes à en parler, euh, on en a discuté un peu, mais là, pour l'instant, euh, non. C Les hommes, en fait, je n'ai pas, carrément pas eu de nouvelles. Euh, là où je suis un peu déçu, si voulez, euh, enfin, en tout cas dans une interrogation, c'est que je n'ai personne de racisé, euh, je n'ai pas de, de personne de couleur. Euh, dans mes, dans mes témoins, euh, je pense que ce serait très intéressant pour analyser euh, est euh, pour analyser les parts de, les, la part de, de billets euh, sociétaux qui, qui jouent là-dedans. Euh, parce que clairement, chez les, chez les femmes, euh, leur burn-out est amplifié, a souvent été amplifié par un certain nombre de l'imposteur euh, et aussi par beaucoup. Tous les témoignages, après, euh, même ceux qui n'ont pas été reçus, euh, même, même ceux, en fait, que je n'ai pas, pas récupérés, toutes mes volontaires m'ont dit qu'à un moment donné, l'attitude sexiste de leurs euh, leur collègues a euh, joué énormément euh, sur, la, sur la manière de se percevoir au sein de l'entreprise et sur leur légitimité à être à ce poste, parce que c'était euh, parce que c'était vraiment là où elle devait être. Et euh, les profils dits en reconversion, sont aussi essentiellement des femmes, euh, sont aussi vachement plus représentés dans les candidats au pour pareil, problématique de légitimité. Euh, et donc, euh, et euh, cette idée, d'en fait, de, de, rattraper, de, de rattraper cette dette technique personnelle euh, absolument... Euh, c'est pour ça aussi que, en fait, que je me mets en premier témoin, c'est que j'ai un parcours universitaire complet. J'ai 9 ans d'expérience, et même moi, il y a des jours, en fait, je regarde du code, je regarde, je regarde un framework, je regarde, je regarde une bibliothèque, je ne comprends rien du tout non, il n'y a rien à rattraper. Il y a juste à avancer. À son Je vais conclure plus ou moins la présentation de tout ça par une citation de bah, deux mois, parce que j'en ai pas trouvé, on pas trouvé le mieux. Si la dette technique est donc loin d'être le seul facteur déterminant dans le processus de burn-out, la tech, il n'en reste pas moins à la fois une cause, un symptôme et un signal d'alarme fort. Je m'explique sur euh, le triptyque. Une cause, bah, tout simplement parce qu'en en fait, quand un, projet, euh, quand un projet est endetté, ou quand vous êtes endetté individuellement, ou quand votre équipe fonctionne mal, forcément, vous allez mal vous sentir dans votre travail et vous allez être exposé à ces risques psychosociaux qui vont, qui vont vous faire développer un syndrome d'épuisement professionnel. Le symptôme, c'est que une fois que votre collaborateur est en Phase de chute et dans, et dans, le, dans la phase de burn-in, il va moins bien travailler, il va moins bien communiquer, il va, il va moins être présent, il va moins être impliqué. Et donc, forcément, la dette technique devient aussi le symptôme du, du burn-out de votre collaborateur. C'est-à-dire que si votre collaborateur colle mal, ce pas parce qu'il est nul. Parce ce qu'il est fatigué Et un signal d'alarme fort, c'est-à-dire que, vraiment, s'il y a de la dette technique avant qu'on lance le projet, déjà, si, si le projet est déjà embêté, que les, que les PR se passent mal, que vos mises en prod, mises en prod se passent mal, interrogez-vous sur le, le bien-être de vos collaborateurs et de vos collègues, mais aussi sur l'ambiance à l'intérieur de votre équipe, sur les moyens que vous avez mis en œuvre pour, pour, la, pour la mettre, cette ambiance, sur la formation individuelle au sein de votre équipe, si, si tout est mis en place pour, pour ça. Voilà. Euh, il reste 7 minutes. Je ne vais pas foncièrement vous demander de poser des questions, mais ce serait plutôt une sorte de table ronde euh, sur euh, ce que ben, vous, dans votre entreprise, vous avez mis des solutions en place pour ça, euh, pour éviter tout ça. Voilà. Merci, je vous laisse la parole par le biais de Philippe. Et je vais prendre des notes. Merci Julien. Pendant, pendant que tu parlais il y, a, il, y a, il y a deux questions qui sont arrivées et, et je vois des gens qui commencent à te, à te remercier pour ton témoignage euh, en, en attendant un petit peu peut-être d'autres retours je vais, je vais te poser les premières questions moi, qui, qui t'intéresseront certainement tu, tu as Luc qui demande si après ton burn-out tu as changé de mode de vie par exemple en faisant du sport en changeant ta nourriture ou tes, tes habitudes de sommeil euh, j'ai mis un certain temps j'ai mis un certain point parce qu'en fait, c'est assez compliqué de remettre en question euh, pas, mal de, pas mal de paramètres en fait, dans la vie qui font que ça se. ça se, ça se déclenche tout ça. Euh, ce que j'ai surtout fait, euh, moi, c'est que je me suis complètement euh, vraiment détaché euh, de ma. de la pression et de comment dire de l'implication et de l'importance des projets que, que je devais mener dans mon ancienne entreprise. Euh, J'en discutais avec une amie architecte euh, qui elle aussi euh, a fait un burn-out. Euh, en fait, quand on, quand on rate quelque chose, nous dans la tech et en plus dans le web, on n'envoie pas des fusils sur la lune. Il y a, il y a très peu de chances en fait, pour qu'il qu y ait de vraies graves conséquences. Les gens ne vont pas mourir en fait. Euh, bien, moi je travaillais dans une régie publicitaire si, si les gens n'avaient pas leur bannière publicitaire euh, sur laquelle ils devaient cliquer parce que c'était vraiment si grave que ça et ça, ça a été, ça, ça a été un cheminement très très long après, euh, surtout ce qui m'a beaucoup aidé à en sortir euh, c'est qu'après l'avoir fait je suis revenu en faisant le minimum vraiment. Euh, je continue mon métier pour ne pas perdre perdre mon, mes, mes compétences et surtout en fait euh, j'ai avancé jusqu'à jusqu'à obtenir une, une rupture conventionnelle et, euh, et après j'ai pris des vraies vacances c'est à dire que du moment où j'ai eu ma rupture conventionnelle j'ai passé trois mois j'habite en provence hein, donc j'ai passé le mois de juin le mois de juillet et le mois d'août à rien faire d'autre qu'à tailler des oliviers et à faire des compotes et des confitures donc oui, en effet, il y a eu un certain changement de mode de vie euh, qui a été euh, qui a été assez salvateur, euh, mais qui, qui est temporaire. On ne peut pas, pas rester toute sa journée, toute sa vie en fait, en, en, en repos. Parce que même si on même si ça fait du bien, euh, à un moment donné, si on aime vraiment, enfin, en tout cas, moi je sais que j'aime vraiment ce métier. Euh, moi, il fallait que j'y retourne. Quoi. Et là où j'ai pu être tranquille. Là-dessus, c'est que ben, je savais que en septembre, j'avais mon poste de lead dev qui m'attendait. Ça, je rappelle, hein, notre grand luxe ici à nous tous dans la tech, c'est quand même cette, cette sécurité de l'emploi assez, assez incompressible. Mais après, au niveau du sommeil, non, je dors toujours plus de heures par nuit. Ok, merci. Et donc, dans, dans ton travail, tu as, tu as des choses qui ont, qui ont changé. Par exemple, tu as changé un petit peu ton, ton organisation ou tu t'es fixé des règles, des règles un petit peu personnelles, peut-être dans ton, dans ton comportement envers tes clients ou tes, tes collègues pour, pour faire attention à toi. Euh, alors, le comportement vers les clients, euh, clairement, euh, j'en ai pas, parce que je n'ai pas de contact avec les clients. Envers mes collègues... Euh, alors déjà j'ai changé d'entreprise hein, complètement et envers mes collègues, maintenant que je suis lead dev, euh, j'essaie de ne pas reproduire les erreurs, euh, en tout cas les choses, les, les comportements qui m'ont fait moi partir en burn-out de la part de mes anciens lead dev, que ce soit, euh, que ce soit volontaire ou pas. Euh, C'est-à-dire que par exemple, euh, je passe environ une heure par semaine euh, à m'astreindre, à demander à chacun des membres de mon équipe s'il va bien que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, et c'est un minimum. C'est-à-dire qu'un euh, dev, en fait, un, qui a du mal à fournir son code dans le temps et manière Alors qu'il le faisait avant, c'est qu'il y, y a un problème quelque part, il y a eu une, une cassure quelque part qui s'est faite. Et, euh, pour moi, c'est aussi le rôle du lead développeur de faire ça c'est de, de s'assurer que bah de qu en fait, la, la ressource cérébrale de son équipe euh, reste intacte le plus possible. Et ensuite, euh, le fait être que je, je gère aussi les chefs de projet à peu près, euh, en leur respectant que maintenant on respecte un peu les process euh, et qu'on ne déboule pas dans la tech, euh, en plus soit ça pour, pour, de, pour demain ou pour sa ça, ça signifie donc que tu as une, une limite un petit peu à ne pas franchir et que tu as su déterminer. Est-ce que, enfin, est que tu as réussi à identifier cette limite à ne pas franchir pour, pour rester en bonne santé Et je complète, est-ce que maintenant en tant que guide, tu, tu as des conseils à donner aux développeurs et développeuses autour de toi pour identifier leurs propres limites euh, Alors, identifier ces limites, c'est assez compliqué. Euh... En général, en alors... En tout cas, moi, je, moi de mon expérience personnelle, je l'ai identifié seulement euh, parce que en fait, je les ai dépassés. Et en fait, il ne fallait pas. Il euh, faut s'écouter. Euh, clairement, euh, en tout cas, là, tous les témoins, pratiquement tous les témoignages féminins, euh, c'est un peu euh, posé comme, comme terme. Mais en fait, si vous avez des problèmes de menstruation, là, il y a un truc qui ne va pas vraiment. Euh, si vous avez des problèmes de sommeil si vous allez au travail en pleurant si vous avez la boule au ventre quand vous allez au travail ce un problème en fait euh, ce n'est pas un problème en fait d'être malade à cause, cause d'un manque de sens au travail ce n'est vraiment pas un problème les médecins sont formés pour ça euh, le mieux aussi reste de faire aider. Euh, Voir un psychiatre, un psychologue, euh, je préfère un christian. Mais voilà, il faut... Euh, les, les limites, en fait, c'est votre corps qui vont, qui vont vous les dire clairement. Quoi. Euh, votre, euh, votre travail n'est pas un sacrifice. Votre travail, une, votre travail et votre emploi, en fait, c'est une manière de subvenir vos besoins, surtout. est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question je pense qu'on peut conclure sur un merci général j'espère que cette conférence fera du bien Ouais, Désolé, je prends ton relais, Pascal, euh, qui a apparemment a un petit souci de micro et qui ne peut plus dire grand-chose. <rire> euh, bah du coup je vais juste te remercier. Euh...